un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change paradis Chemin faisant Que ce fut tendre d'ouïr à deux Le chant joli Que l'eau du ciel Faisait entendre Sur le toit de mon parapluie J'aurais voulu Comme au délu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 mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage, à l'horizon de ma folie, il a fallu me quitte après avoir dit grand merci, et je l'ai toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un enjeu. Paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, paradis.